Allez tout le monde, viens, venez tous. Il faut mmh. qu'on aille trouver une maison. En plus il fait super froid. Euh... Bon après on va peut-être pas trouver une maison aujourd'hui, tout le monde nous a rejeté. Oui. Ah oui Nolan Nolan, tout le monde nous a rejeté. Oui, je sais. Du coup, il faut qu'on peut-être euh, aller à la mer, ça va nous faire du bien. Oui. Ouais, en plus j'aime trop la maison qu'il y a là-bas. Elle est trop belle. Ouais, oh, c'est un manoir, pas un manoir, mais c'est un hôtel pour nous. C'est pas, pas trop un hôtel, c'est une, une grande, grande villa, euh, hôtel. Ouais, mais pour nous c'est un hôtel, on est youpidi. J'ai déjà vu un hôtel dans la rue là. Il était tellement grand. Allez. On va s'asseoir ici. Oui. On est abandonné madame. Oui. Oui. En fait, moi, quand. Adopté, si Vraiment Oui, très oui. oh, On a adopté Ouais C'est vous qui avez cette maison-là Vous ma maison. C'est laquelle Moi j'habite au bord du lac. Ah oui C'est vous qui habitez là Oui, c'est moi. Du coup, on va habiter là avec vous Oui. Ouais et adopter. ou On Oula, j'ai fait une faute. Moi, je m'appelle Juliette, madame. Moi, je m'appelle Nolan, madame. Bien, Lili, la, la Lili. On est triplés. Et nos parents, ils voulaient ah, pas des triplés. Ah, alors, du coup... Bah... Donc, Oh, bah my est... Dieu, elle, oh, elle été... est trop belle C'est quoi oh, C'est quoi comme wow. voiture C'est beau C'est une Ferrari, ça C'est une Lamborghini C'est une Lamborghini Ah ouais, c'est encore mieux. Mais moi, je connais pas les voitures Elle est trop belle, elle est trop belle, elle est trop belle, ouais, elle est trop belle On Allez. peut rentrer J'ai froid Ah tchoum <rire> Oula Je vais attraper un, Ouais. ouais. Wow. Adieu. Adieu. Oh. Adieu. Merci. Oui. Une douche La chance, euh, une douche Et puis je vais Maman, ouvrir. tu peux allumer mais... mais on n'a oui, pas l'autorisation. On n'a pas, pas je... l'autorisation. Vous pouvez Moi nous autre donner l'autorisation, madame Comment vous vous appelez, maman Bah, je m'appelle... Euh... Julie Bah, c'est presque comme moi, mais je m'appelle Juliette. Voilà. voilà, je peux y aller. Julie. Merci. Non, moi, bah, c'est Juliette. Et moi hmm. Je pense que tu peux y aller. Oui, oui. Essaye d'allumer la télé, Lily, d'accord? Mais ça marche pas donc voilà. J'en ai la haut Allez, je vous laisse, les loups. Voilà. mais j'ai bien Oh, les vêtements ils sont trop beaux allez je vais, je vais me coiffer les cheveux a... est ce qu'il y a une brosse ici bah ben, non pense pas non. ah si là il y a une brosse je vais la prendre bon c'est les cheveux moi ah, parce que moi je suis les cheveux ça va pas en baguette voilà wow. wow. Et voilà Oula oh. oh. oh. voilà. oh. Il commence à pleuvoir bon. ah, du coup il fait oh. aller faire les courses Et voilà, c'était dur quand même de démêler mes cheveux. Par contre, Mais... j'ai hâte d'avoir des nouveaux vêtements parce que j'ai froid. Moi aussi. Mais prends... Mais as... pourquoi t'as des nouveaux vêtements Elle a pas encore acheté... Euh... Bah moi, j'en ai sur la j'en ai pris hein. Mais sont trop grands. Oh, ouais, bon, bon. oh là ça ils sont deux fois trop grands <rire> bon. euh, Oh il y a une couverture je vais me poser là boum je vais essayer de regarder la télé J'ai jamais regardé la télé oh, ça c'est trop bien Je vois la voiture de maman je lui dire que je me suis lavée me suis bien coiffée euh, laver les cheveux tout oh maman oui on s'est tous lavé et coiffé oui. on peut avoir nos vêtements s'il vous plaît oui mes oui. euh, vêtements on peut vous tutoyer on peut te tutoyer ça veut dire quoi ça bah, ça veut dire qu'on peut te dire tu au lieu de vous on peut Ah d'accord s'il vous plaît s'il te plaît Merci je vais aller m'habiller Ouais moi aussi c'est bon ranger les enfants D'accord Allez, mes nouveaux vêtements. ça nouveau, C'était un maillot. Mai. Oui. dans le lac, Ah oui, mon maillot de bain, là, que d'abord Donc je vais pouvoir l'enlever et je vais mettre. Ouais, Attendez les enfants. mais mon pyjama. C'est trop beau maman. Moi je mets le p'tit Jama parce que bah, c'est l'heure de dormir. Hé, hey, petit malin. Va dans ta chambre. Vas-y, Julien. Allez. Allez, je monte à l'étage. C'est où la chambre Là? Alors, il y a une chambre là et il y a une chambre en bas. Moi, je dors ici. Moi, je vois qui c'est qui dort ici. Allez, Moi. Juliette. Bah, du coup, Juliette euh, va dormir en bas parce qu'il y a trois, parce qu'il y a quatre chambres. Maman, je peux pas, pas me coucher. En bas, ici et une autre. Maman, je vais mettre au pigeon. Mais eh, il peut pas se coucher. Oui. Voilà, tu peux te coucher. Merci, bonne nuit. Bonne nuit, mais je vais mal m'en faire moi dans mon dressing. Oh, Merci. attends. Lola, t'as pas mal aux ouais. yeux Comment moi, on fait Attends, on va demander. Maman Maman, t'es où Maman, t'es où Maman, Dans cette salle de bain. Ah, dans son dressing. C'est où le dressing C'est ici. Maman, oui. comment on fait Parce que la lumière, elle fait mal. La lumière, elle fait mal Oui, mal aux yeux. Mal au de la lumière, petit. Un bas. Oui, comment on fait Je vais juste mettre d'accord D'accord. Ben, J'attends. Oui. Vous voyez ce petit truc Vous vous offenez comme ça Là, ce truc-là Comme ça D'accord. Merci. Tu vas dormir en bas ici. Bonne nuit. Bonne nuit. Toutes les lumières, les enfants. Vous n'avez pas peur Non. Non. C'est bon. La nuit. Ah. Je, vais, je pense que je peux fermer. Je vais attendre, je vais essayer de fermer le vidéo, mais je ne sais pas si je suis assez grand. Je touche mais j'arrive pas. Ah bah tant pis. Attends, moi je vais essayer de le faire. Attends, allez, je vais fermer les rideaux. Ah. Ah. Ah, Qu'est-ce que j'ai trouvé Ah oh, vite. Allez, je l'attrape le rideau. Il faut que je le tire. Ah Vas-y, on le tire ah. tous les deux ah. ah. Vas-y, fais-le Moi j'essaye de tirer un peu par là. Ouais. Bravo On a réussi. Euh, maintenant, on peut faire de Vous voyez -ce... Euh, oui. Vous voyez qu'est-ce que j'ai trouvé C'est une lampe torche. Oh. Je pense que maman, dès qu'elle a vu, eh ben elle nous l'a mis, tout l'oreiller. Regardez-moi aussi. Ah, ah. J'arrive pas à monter. Ah, voilà. L'ampe torche. Je vais chercher. Ah oh, oui Bon, on va être y... On va l'éteindre, on n'a pas besoin pour l'instant. Oui, en plus elle fait trop de lumière. <rire> <rire> <rire> J'aime les escargoges. Lily, va dormir en bas, s'il te plaît, maman. Je veux... Je... Maman, j'ai peur Ouais. Dors avec moi, ma petite. Viens. Viens, ma petite chérie. Dors avec moi. Mmh. Je suis pas très rassurée. Merci. Viens, on va demander à maman. Maman, on a peur. Ah, désolé j'ai que deux places, mais vous savez... Ben bah si, regarde, regarde, on peut se mettre, regarde. Vas-y, allongez-vous. Allongez-vous deux. Voilà. Viens, Nolan, parce que j'ai un peu peur. On a peur tous les deux. Tu veux dormir à côté de moi, lève la main. Euh, voilà, je dors ici. Lève ma main. Bah, bah, T'as peur Bah, tu sais, nous aussi. Mm. Mm. Oui Vous pouvez vous coucher dans mon lit. Je vais juste m'assurer que je vais, je vais aller au téléphone. Je reviens, d'accord D'accord. Je reste à la porte. Attends. Y Allô? Non, non, ça va pas être possible. Non, non, non ça va pas être possible. Il y a quatre enfants, il y a trois enfants pauvres que j'ai adoptés. Non, ça va pas vraiment être possible de les laisser tout seuls. Non, hmm. non, non. C'est pas moi, mais c'est c'est pour Iki. Il sait qui m'a sorti ça. Celui qui m'a sorti ça. Mm. Il me le rend. Voilà. Maintenant, vous recommencerez. Moi, je fais blessé. Là, il les mots de blessé. Du coup, comme ça, je peux le ah, chier. J'ai faim, maman. Oh, la télé allumé. maman, est allumée. Maman, est-ce que tu as une piscine Ah, non. Qui qui met à la lumière Qui pas moi Moi, je suis en bas. Arrêtez les enfants, c'est l'heure de, de se lever. <rire> moi, je vais regarder comme là-dedans. De en attendant mon petit déjeuner, parce que je sais pas comment on fait. Et j'ai faim tout le temps que ça va calmer ma faim. Mais arrête Laisse-moi faire Nolan Qu'est-ce qui se passe encore Mais il, il, il, il appuie sur la télécommande en même temps que moi. Nolan, laisse... Laisse ta sœur regarder son émission, après ça sera à ton tour, chacun son tour, elle était là avant toi Nolan, donc tu vas sortir. Et voilà, premier arrivé, le premier servi. Mon mmh. premier premier ventre gargouille, comme avant. Hum, mmh, des gaufres. J'ai jamais goûté, mais mmh. j'ai trop envie d'en manger. Mmh. c'est trop bon. Elle est où, euh, Lily? Elle est là! Ah, Lily! Vous allez vous habiller, vous deux? Oui, maman. Attends, t'as pas donné de gaufres à Lily? Moi, ah, je vais m'habiller dans... Euh... Bah non, moi... Ma... Euh, oui, oui. Nolan, c'est qui qui s'habille dans, ma... dans la chambre et qui c'est qui s'habille dans la salle de bain Pas alors... Bah moi, je vais dans la salle de bain. Oui, donc Nolan, tu t'habilles dans ta chambre, pas dans la mienne. Que... Alors... Je mets mon haut, attention, maman. Je vois plus rien. Merci. Oui. Vais, vais oui. me coiffer. Oui. je vais me coiffer aujourd'hui. C'est le premier jour de la crèche. Donc, allez chercher vos cartes. Oh, ne vous inquiétez pas. Vous allez bien vous amuser. En plus, c'est moi qui gère la, la crèche. Oh, ouais. Ah, une couette. Mais bah, tu nous as pas acheté du sac à dos si? Bah, donne, s'il te plaît. Merci, je vais le mettre. C'est bon, j'ai mon sac à dos. Oh C'est trop bien. Vous êtes très chérie oui. en voiture Oui. Alors, je viens de me rendre compte que vous allez vous impressionner avec moi. Oh oui, Ouh. oui Oh comment elle a fait Elle a fait disparaître Fais attention Il a ça bien. comme tour de magie ah. Ah, Moi je vais sur la place Trop bien Faut que tu ailles sur la route, apparemment les magiciens ils ont dit quand j'ai regardé ça la dernière fois. Regarde moi je sais faire ce tour de magie Et voilà une limousine Waouh regardez C'est ça une limousine C'est pas, ce pas ça une limousine J'en ai déjà vu à la télé c'est pas ça Maman, <rire> C'est pas, pas une fond. limousine C'est pas grave yes, C'est moi devant. Mais maman regarde moi je sais faire un tour de magie aussi Mais moi c'est une vraie limousine que tu fais apparaître T'es prête et boum Vas-y maman, tu la conduis. Moi aussi, je sais faire ça. Oui, mais... mais range ta limousine. Viens maman, va l'en conduire. Elle est où Lily Lily Lily, t'es où ma chérie Lily Je vais aller voir. Lily bah, il est déjà descendu. Ah, Lily, elle arrive. On est tous dans la belle limousine. Vous êtes tous là Non, Lily, elle n'est pas rentée. Si c'est bon, maman. Moi, je mets les pieds sur toi. Non, il pas les pieds sur moi. Bah, pas sur toi, mais bientôt sur toi. Bah ben non parce qu'ils sont sur le côté là, ils sont sur le côté. Là ben, si t'as au milieu, bah ben, là t'étais presque à mes pieds. Hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi. Mm. poser nos sacs à dos la bébé non, mais où on va où on peut poser nos sacs à dos d'accord je vais non, le poser oui. ah. Ah, toi, as eu à toi t'as un canard moi lapin et Lily, elle a eu quoi Oh <rire> Lily, c'est un sac-coison <rire> Cochon et cochon et coison Je suis pas sûr que, maman, j'ai un accretien. Tu sais pourquoi Elle a pas le métier, regarde. Ici, le métier. Moi, je suis... Eh bien, moi, je suis chrétien Et je travaille à la crèche. Je vais voir qu'il vient d'arriver un, un, un petit garçon. Il est où est... Bonjour ma La voiture un coin. Oh Et vous savez ce qu'il m'a raconté Non. Je dois la, le parler à, je dois parler à Juliette. D'accord. T'es où? Bah, je suis en haut déjà. Ah non! Il faut m'énerver dès que je c'est trop Rodan! Eh, monsieur, ma fille n'est pas amoureuse de toi. Donc voilà, Donc, tu vas la laisser tranquille. Juliette. Fais de la balançoire! Oui, vas-y, fais de la balançoire. J'arrive avec toi. Eh ben, dis donc, il y a une grosse voiture là pas hein, dis donc, il y a une autre limousine. Eh, mmh. hey, va pas, va pas trop, tu peux faire un tourbillon. Un tourbillon. Maman, maman Euh maman Nolan il est en train de s'écrabouiller sur le sol Nolan Il fait des tourbillons Venez enfant il est l'heure de rentrer Oh d'accord je masse un nouveau jour Ouais mais d'où monsieur il m'a garé la voiture ici <rire> Attends, il n'y a pas tout le monde maman. Oui. L L Nolan Lily. Lol. Nolan. Lily. Nolan. Lily. Veuille les chercher. I love that. Mais maman, tu sais que tu nous avais acheté que ça comme vêtements. Tenez, j'ai oublié de sortir. Sous, sous, sous. Ah oui. Là, bah, te on, tout va vêtements. on va tout ranger en haut. faut qu'on aille se laver après. Allez. Euh, hum, es la Nolan, t'es où Viens, Nolan. Toi, c'est laquelle, ton étagère Celle-ci ou celle-ci mais quoi Bon bah elle est sauver. je range dans cette azierte, là c'est la mienne. Voilà. Mon pizza m'a gelé. Je peux aller me doucher. Normalement, il y a les lits qui se douchent, je peux les pionner. Voilà. <rire> J'en Vous Me dites quand vous avez fini. Canard, canard, canard, canard, canard, canard, canard, canard, canard, canard, canard, canard. Allez. Allez me démêle les cheveux. Entrez. Bientôt, pas maintenant, parce que je suis encore toute nue. Ok. de vous brosser les dents oui maman je savais pas qu'on devait brosser nos dents après on l'a jamais fait de notre vie bah, c'est bon tu peux rentrer et okay. me laver et moi même brosser les dents attends j'attends que tu as fini Est bon j'ai fini passons vers en haut c'est l'heure de rompiller. oui je sais mais ça se dit aussi rompiller. c'est à dire c'est l'heure d'aller dormir Lit. Eh mais mon lit. Elle, elle a piqué mon lit. De demain. Non. On ben. va se baigner dans le lac. Ouais. Va dans, va dans ta chambre, Nolan. Maman. Vite, c'est bon, Nolan. Lily, elle est partie vite. Oh, je suis une euh, prête. Je vais juste m'attacher les cheveux pour éviter euh, les bêtises. Moi, je suis pas prête. Moi, je suis prête. Ah mince, non, j'ai pas pris ma bouée. Euh, ben bah, ouais, mais tu nous as acheté des bouées, maman Ah si ouais tu nous as acheté des bouées. Oui vous des bruits. Ouais, nous avons acheté des bouées. Ouais venez Attends nous, Juliette. Mm -hmm. Bah de toute façon je vais bronzer en attendant. Oui bronze en attendant Juliette. Ah sur la serviette. Oula, ah, me noie, je me noie. Ah non, c'est bon, j'ai ma bouée. Ah C'est une grande serviette pour moi toute seule. Ça va, ma petite Juliette Oui. Je peux aller me baigner Bah, bien sûr, tant que je suis là, tu peux aller te baigner. Ouais la seule et ici t'as le droit d'en faire le point à la même serviette allez moi aussi j'ai suis donc J'avais pas l'argent pour mater une bouée bah avant à, avant bah je mettais juste les avant pieds avant dans le pauvre juste avant de rencontrer mes parents oh alors, le chien les voisins ah et après bah je suis devenu riche oh. et après toute ma fortune va bah, bah, aller vers vous et tout ma chaud Va vous revenir à vous, ça sera votre oh. bon argent, à vous. D'accord. Parce qu'ils ont des bouées pas. Mais t'as boué, Lily, t'as boué. Boué Tu bah, t'as boué, monsieur Mais il est pas en maillot de bain. Si, oh. si. Tu vas mouiller tous tes vêtements. Et pas Les vêtements, vêtements sont en maillot de bain. T'as boué, Lily Oui. En tout oui. cas, c'est sûr, c'est pas un pauvre hein, vu comment il est habillé. Il veut juste que tu l'adoptes. Oui, oh, en tout des cas, des cas des il dit bonjour. Moi, tu sais, il veut lui dire bonjour. Ah, ah mais c'est bon. C'est mieux. 4 enfants, c'est 3 ou 4 fois. 4 ans, ça c'est beaucoup, je préfère... Mon copain aller. de crèche. Tu vois, c'était lui que maman elle avait dit. C'est lui qui est amoureux de moi. Oui, c'est lui. Oui, c'est mon, mon copain. C'est quoi, là C'est mon copain, c'est mon copain. C'est le hey. c'est quoi, copain j'ai du, du, du pain mon copain j'ai du pain mon copain j'ai du pain mon copain j'ai du pain c'était <rire> pour, pour lui dire que tu pas moins de lui oh là, la la la la la la la la Allez. Là. Voilà. Si Moi, je Moi, je peux disparaître. Moi, je, oh, yeah, je peux vraiment disparaître de l'eau. Attention. T'inquiète pas, maman. Qui Je suis. Regarde, je peux vraiment disparaître de l'eau. Attention. Voilà. Moi, je peux le poser. Ah ouais, j'ai cru. Hé, Juliette. Oui. Prête Ouais, je suis prête. <rire> Maman, okay, regarde, je peux disparaître. Une Juliette, regarde, okay, je peux disparaître. 3. Ah ouais. 2, 1. Go Ah ouais Mais elle est trop forte, Lily, elle s'est navée. Je suis revenue 3, 2, 1, go mmh. Fatigué. Un bateau, un bateau, un bateau, un bateau, un bateau. maman, c'est à toi euh, le bateau, euh, je, sais oh je sais nager, mais il y a personne qui va dessus, bah c'est à toi pourtant, juste nager, comment t'as fait, j'ai appris à nager, moi aussi je vais apprendre à nager Alors je vais m'abouer Allez on lève ta bouée C'est où Il y a un petit là J'ai nagé sous l'eau J'arrive Bouge pas ma chérie J'arrive, mm. <rires> Non bon. Oui, mauvaise idée, ne pas enlever sa bouée Oui hey, Elle, je pas, Noël. Ouais, préfère la elle, de elle, elle, parce qu'on peut nager plus vite, parce que regarde, on peut nager super vite. Regarde, moi je peux nager hyper méga vite, tu veux Regarde comment je nage. Ah, j'adore être ici moi. Oh, regarde comment je nage oui Je suis dans la Mais arrête c'est la source sode ah. C'est la source c'est la c'est la source sode oh, Regarde comment je Moi, je nage oh, Regarde, t'es prêt Regarde, t'es prêt 3, 2, 1, go minou. Non, tu t'as pris l'overboard de maman Bah t'as pris l'overboard que maman nous a offert D'ailleurs moi je vais le prendre mon overboard. Je veux plus laser. Je vais faire de l'overboard. Je peux moi, maman. Je peux... Moi je peux l'utiliser sous ou l'eau. Ouais Regarde, oui. tu, tu peux aller jusqu'au camping. Tu peux faire du truc jusqu'au camping. Musique. Non, pas loin, parce que je peux mettre la ici. j'ai beaucoup de musique c'est quoi comme euh, nom cette musique le, le... Dans les... Juste, attends, j'essaie d'écouter ma musique à moi c'est dans les bleus et c'est là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 lignes tout toutes à droite 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lignes tout à droite. Ah oui Oui j'ai vu. Bon allez, je suis fatigué. Qui a essayé de voler Yuck. musique dans les deux dans les c'est attends c'est dans les bleus ouais Attends, et la musique que t'entends pas c'est ouais. la quatrième ligne ouais c'est lequel Le suis comment ça s'appelle ça s'appelle chrome à la quatorzième ligne au milieu Attends. Et, et, et au dessus 3, juste 3, au dessus 4, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 et au milieu il s'écrit chrome ah oui la main les démêler. T'es coiffé, les feuilles. au moins une fois, toi. Ah oui, une seule fois, mais pas du tout le temps. Moi, je suis toujours bien coiffé. Si tu la veux, cette musique, c'est facile. C'est la deuxième des bleus, tout en haut. La début. deuxième des bleus. Oh. Et ça s'appelle chinoise. D'accord. Et demain, voilà. vous savez ce qu'on va faire? Mmh. On va, on va Léa vélo, je vous achète un petit vélo et moi un gros vélo. Et puis on va faire une petite balade dans, dans toute la ville. Ouais Donc Eh, pas tout de suite, monsieur Et un petit vélo Allez vite vous coucher Comme ça, plus vite Plus vite demain Plus vite à faire du vélo Allez, <rire> Maman Maman elle est où, maman Allez, va dormir, avant que Lily, elle te... Elle te... Elle, elle... elle prend ta place. Mais avec... Voilà, Lily, allez dans votre lit. Ah, mais je voulais demander si je pouvais avoir Lily, une cotinette. Lily, Lily Va dans ton lit. Lily, je vais me cacher. Je vais me Elle te demande si on pourra aller aussi au cinéma demain. D'accord. On, on va faire une petite balade en vélo. Vous allez me suivre. Je, on, on va faire. On, on, on va aller juste faire un petit tour et après on va aller au cinéma. D'accord D'accord. On, on, on va aller jusqu'à l'arrêt jusqu au port et puis on va jusqu'au cinéma après. Je vais ouvrir mes enfants. C'est <tous> comme en à cette heure-ci. Je m'a.